Dans mon cas, euh, l'accompagnement au changement euh, s'appuie sur euh, un groupe de viticulteurs euh, et l'animation d'un groupe de viticulteurs, donc en fait de conseillères viticoles euh, classique, spécialisé en viticulture, dite prescripteur, euh, je suis passé à un métier de conseiller, de conseiller animateur. Le conseiller prescripteur, c'est euh, celui qui va sur une propriété viticole euh, et qui discute avec le chef de culture ou euh, le, le responsable de l'exploitation euh, de la conduite à tenir euh, en fonction de la pression maladie, etc. Le conseiller animateur, euh, est là pour fédérer euh, le groupe, pour euh, dynamiser le groupe euh, et pour se servir euh, du, de, de la force du collectif et de l'intelligence collective pour faire émerger euh, des idées, euh, des projets et in fine des systèmes de culture qui vont être performants euh, tant d'un point de vue technique et environnemental que d'un point de vue euh, économique. Mes conditions de travail sont très variées. J'ai une grosse partie terrain, euh, donc en saison, je viens rencontrer les viticulteurs individuellement et en plus, moi, ils sont, ils sont tous répartis sur l'ensemble de la Gironde, donc je peux faire pas mal de kilomètres en saison, ça c'est ma partie terrain. Après, je récolte des données, donc j'ai une grosse partie euh, bureau, où il, parce que ces données, il faut en faire quelque chose et il faut les analyser. Et puis après, il y a une partie très intéressante qui est la partie échange. Échange aussi bien avec des experts parce qu'il faut amener de la matière au groupe et échange avec les autres ingénieurs réseau des autres groupes défis les compétences techniques restent le cœur du métier pour amener de l'information et du contenu aux viticulteurs et au groupe. Ensuite, il faut des capacités d'écoute et des capacités d'adaptation. Alors adaptation, tout simplement, parce que le groupe peut décider d'aller ailleurs de ce que moi j'avais imaginé ou de ma sensibilité. Donc ben voilà, il faut, faut, faut continuer à s'adapter en fonction de ce que le, le groupe souhaite. Euh, dynamisme et motivation, parce que le, le groupe peut s'essouffler parfois, hein, il ne se voit pas pendant plusieurs semaines, euh, donc le, le groupe peut s'essouffler, donc là c'est à moi d'aller les rechercher, et relancer euh, et redynamiser. Et puis je dirais aussi qu'il ne faut pas oublier les capacités rédactionnelles, parce que de temps en temps on a des comptes rendus à faire, et donc euh, quand, euh, quand c'est bien écrit et que c'est clair, ce n'est que mieux. J'ai un parcours un peu atypique puisque après trois années d'agro en Belgique euh, j'ai emprunté des chemins de traverse et ce n'est qu'à 36 ans euh, que je suis revenue à mes premières amours euh, la terre euh, et je me suis spécialisée en viticulture et j'ai fait un BTS vitiono en Formation pour adultes. Euh, maintenant, moi ce que je vous conseille, c'est évidemment des études de sciences agronomiques. Euh, des études d'ingénieur agronome, c'est 5 ans. Euh, c'est ça, c'est les relations euh, sol, plantes, climat, euh, techniques de culture, euh, humains. Et c'est ce qui permet de mettre en place des systèmes agroécologiques pour le futur. Ce qui me passionne, c'est les métiers de la terre. C'est le sol, la terre et le, le métier de paysan en général. Euh, et puis aujourd'hui euh, on est dans un tournant un tournant pour l'agriculture comme dans d'autres domaines mais pour l'agriculture en particulier avec euh, des, des défis euh, vertigineux devant nous euh, le défi du réchauffement climatique euh, le défi euh, de laisser aux générations futures euh, une terre euh, en bon état euh, et le défi euh, de nourrir euh, 9 milliards d'êtres humains à l'horizon 2030 et ça c'est demain donc si moi je peux participer un tout petit peu par mon métier à l'évolution des pratiques euh, vers des systèmes Agricole qui soit durable euh, et agroécologique, alors pour moi, ma mission elle est remplie.